Nous l'avions déjà découverte ensemble durant un live lorsque je l'ai reçu et sur ma première vidéo unboxing prise en main la Huawei Watch 3. Pour rappel, je vais bientôt vous permettre de gagner une Huawei Watch 3 et une Huawei Watch 3 Pro. Je vous conseille donc d'ores et déjà de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification. Aujourd'hui, on va comparer la Huawei Watch 3 à la Samsung Galaxy Watch 3. Je vous avais demandé une liste de montres avec lesquelles vous voulez que je compare la Huawei Watch 3. Vous m'en avez répondu pas mal. On commence aujourd'hui avec cette vidéo et on va enchaîner avec toutes les montres que vous m'avez proposées. Si vous ne me l'avez pas proposé dans le les communautés, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire de cette vidéo. Huawei Watch 3 ou Samsung Galaxy Watch 3, c'est parti Commençons par parler déjà de la différence de prix entre la Huawei Watch 3 qui vient de sortir et la Samsung Galaxy Watch 3 qui est sortie l'année dernière, fin 2020. Car oui, depuis l'annonce de la Samsung Galaxy Watch 4 qui va arriver en fin d'année, le prix de la Galaxy Watch 3 a fait que de dégringoler et de baisser. Surtout sachant que Tizen OS allait être laissé de côté pour passer sur du Wear OS, un hybride entre Tizen OS et Wear OS, développé en coopération entre Google et Samsung pour la nouvelle version, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4. Bref du coup les prix de la galaxy watch 3 deviennent de plus en plus intéressants officiellement la galaxy watch 3 va avoir un prix allant de 299 euros jusqu'à 419 euros pourquoi cet éventail de prix parce que la galaxy watch 3 existe en deux formats un format 41 mm et un format 45 mm et dans ces deux formats il y a une édition 4g et une édition bluetooth si vous ne savez pas la différence entre une édition 4g et une édition bluetooth je vous invite à aller voir ma vidéo 4g vs bluetooth où je vous explique quelles sont les différences bien entendu 299 euros officiellement c'est pour la 41 mm le petit format sans 4g en bluetooth et nous ce qui va nous intéresser dans ce comparatif ça va être de comparer la huawei watch 3 qui a à la fois la possibilité d'avoir une e-sim donc la 4g et qui mesure 46 mm donc on va la comparer plutôt à la samsung galaxy watch 3 45 mm 4g qui elle officiellement est à 419 euros néanmoins je vous ai dit depuis l'annonce de la galaxy watch 4 on a des promotions qui apparaissent par-ci, par-là. Et on a pu voir par exemple la Galaxy Watch 3 4G 45 mm descendre jusqu'à 350 voire même plus proche des 300 euros. Sans parler des réductions qu'on a sur les autres modèles qui peuvent descendre jusqu'à 230-240 euros pour du 45 mm Bluetooth. Bref, pour le comparatif, on va s'intéresser au prix officiel. Mais vous avez compris que sur la Galaxy Watch 3, vous pouvez faire de très bonnes affaires. La Huawei, quant à elle, est disponible à partir de 369,99 euros. Ça va dépendre parce qu'elle a plusieurs finitions, plusieurs éditions. On retrouve l'édition Huawei Watch 3 Active qui est une édition basique avec un bracelet noir en silicone à 369 euros. Mais aussi une édition Huawei Watch 3 Classique disponible en marron ou en bleu. Là, ça va être le bracelet qui va changer. Bleu, ça va être plutôt du tissu. Marron, plutôt du cuir qui, elle, est disponible à 399 euros. Et l'édition Elite en argent avec un bracelet métallique à 449,99 euros. On pourrait donc dire, avec les promotions, comment ça va évoluer, que vous pourrez trouver la Galaxy Watch 3 à 50 euros, voire 100 euros de moins qu'une Huawei. L'avantage est donc sur la Galaxy Watch au niveau du prix. Mais néanmoins, vu qu'elle vient de sortir, Huawei vous propose une paire d'écouteurs offerts d'une valeur de 80 euros. Donc c'est à prendre en compte aussi. On est donc sur une égalité, voire un avantage Samsung sur le prix. Qu'en est-il pour le reste Parlons, parlons du design, parce que là, il va y avoir quelques différences, mais on retrouve un état d'esprit assez sympa sur les deux montres. Tout d'abord, au niveau des dimensions, la Huawei Watch 3 a un cadran de 46 mm, 46,2 par 46,2, avec une épaisseur de 12,15 mm. La Galaxy Watch 3, 45 mm, a un cadran de 45 mm, oui. Plus précisément, 45 mm de diamètre avec une épaisseur de 11,1 mm. Elle sera donc un peu plus fine que la Huawei. La Huawei pèse 54 grammes contre 53,8 pour la Galaxy. Donc on est à peu près sur le même poids. Au niveau des couleurs, je vous l'ai dit, il y a différentes éditions sur la Huawei qui ramènent à quatre coloris différents. On va dire quatre coloris de bracelet différents plutôt. Car au niveau des cadrans, on aura le noir ou l'argenté. Chez Samsung, les coloris vont aussi différer en fonction du format, de la taille. Petit format, il y aura un coloris rose gold, un coloris plutôt noir et en grand format, il y aura un noir et un plutôt argenté. On se retrouve sur des matériaux à peu près similaires, acier inoxydable sur les deux montres. Les matériaux sur l'arrière vont un peu être différentes. Une sorte de céramique sur la Huawei contre une sorte de céramique liée à un petit peu de métal, de l'acier sur la Galaxy Watch 3. On en parlera un peu plus dans quelques minutes pour pouvoir permettre un ECG. Qu'en est-il maintenant de l'écran Huawei, avec sa Galaxy Watch 3, nous propose un écran qui est plus grand que ce qu'ils avaient fait auparavant. On est sur un écran de 1,43 pouces AMOLED avec une résolution de 466 par 466 pixels. La Galaxy Watch 3, 45 mm, elle aussi propose un écran à peu près de la même taille 1,4 pouces il reste un peu plus petit mais par rapport au cadran qui est un peu plus petit ça donne un meilleur ratio néanmoins cet écran AMOLED de la galaxy watch 3 a une moins bonne résolution il est simplement 360 par 360 pixels les deux écrans permettent une fonctionnalité always on display et le rendu à la lumière à la lumière du soleil bref les deux au quotidien sont de très bons écrans au niveau des boutons et au niveau de la navigation bref au niveau du cadran on va avoir des petites différences car le succès de la galaxy watch 3 réside aussi en sa lunette rotative Oui, la Galaxy Watch 3 dispose d'une bague, d'une lunette rotative tout autour du cadran Et ça, je peux vous dire que dans la navigation, ça change à peu près tout C'est vraiment agréable Ça a été repris de la Galaxy Watch 1 Et c'est vraiment pour moi un des atouts de la Galaxy Watch 3 Dans sa navigation et dans sa prise en main Huawei, avec la Huawei Watch 3 A aussi pensé à une navigation un peu plus souple Grâce à une couronne, un bouton couronne rotative Comme on peut trouver sur une Apple Watch C'est le bouton en haut à droite Du coup, qui est une couronne rotative rotative qui va permettre aussi de zoomer dézoomer et de changer un peu la navigation grâce à cette rotation c'est aussi très plaisant à prendre en main moi je suis un peu plus attiré par la lunette rotative de la galaxy watch mais il y a de quoi faire et il y a beaucoup de possibilités que huawei a mis en place et pourra mettre en place grâce à cette couronne rotative après on retrouve sur les deux montres un deuxième bouton en bas à droite qui va permettre d'accéder à les raccourcis etc etc à l'arrière on retrouve chez huawei quelque chose d'un peu plus classique un arrière en céramique qui va permettre la charge sur fil, qui va permettre aussi la charge inversée si votre téléphone le propose, un cardio-fréquence-mètre et un capteur de SPO2. On aura aussi un capteur de température corporelle. Sur la Galaxy Watch 3, on va voir la SPO2, on va voir le cardio-fréquence-mètre, on ne va pas avoir la température corporelle, mais on va avoir le CG, le CG qui est disponible en fonction de votre téléphone. L'application sera disponible que en fonction, si vous avez un téléphone Samsung, je crois, dites-moi en commentaire si ça a changé, mais voilà, c'est quand même restreint, mais ça change l'arrière et c'est quand même bon à prendre. Pour finir, au niveau des bracelets, en fonction de l'édition, en fonction du prix que vous allez mettre chez Huawei, vous allez avoir un bracelet en silicone, en cuir ou en tissu. Chez Samsung, ça va être en cuir systématiquement. Voilà pour ce qui est de la différence de design. Maintenant, parlons des différences dans les caractéristiques techniques. Qu'est-ce qui va changer au niveau des caractéristiques techniques entre la Galaxy Watch 3 et la Huawei Watch 3 Tout d'abord, on en a déjà parlé, mais la Galaxy Watch existe en édition 4G aussi. Ce qui est comparable à ce qui est fait sur la Huawei Watch 3, car c'est une version eSIM, compatible eSIM. Vous allez pouvoir, du coup, avec un forfait en plus, 5 euros en plus par mois, avoir la 4G directement sur votre montre. Ça vous permettra, sur les deux montres, d'être plus indépendant par rapport à votre téléphone. Vous pourrez, par exemple, aller courir sans votre téléphone et écouter votre musique et répondre à un appel. Au niveau de l'étanchéité, on est sur du 5ATM sur les deux montres. On va voir plein de caractéristiques techniques communes. Bien entendu, les deux montres vont intégrer les capteurs qu'on retrouve partout, gyroscope, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de fréquence cardiaque, capteur de SpO2, mais on va voir aussi quelques petites différences, je les ai évoquées. On aura un ECG, un électrocardiogramme sur la Galaxy Watch 3, et on aura, de l'autre côté, côté Huawei, un capteur de température corporelle. Les deux auront un micro, un haut-parleur, et... Et les deux seront sur un système d'exploitation ouvert on en parlera juste après dans la section fonctionnalité du comparatif mais on est sur un petit peu le même état d'esprit au niveau logiciel même si pour moi il y en a un qui est devant l'autre pour l'instant il aura bien entendu le gps intégré et du stockage la possibilité de stocker jusqu'à 16 Go sur la huawei watch 3 contre 8 Go sur la Galaxy watch 3 est-ce que 16 Go c'est beaucoup je ne sais pas ça dépendra surtout de la taille que prend le système d'exploitation mais grosso modo ça ouvre la possibilité de télécharger plein d'applications et des musiques les deux montres sont compatibles ios android au niveau connectivité on a un petit avantage sur la huawei watch 3 parce que elle est compatible bluetooth 5.2 alors que la galaxy watch 3 est elle seulement bluetooth 5.0 sur les deux on va avoir un système de recharge sans fil ensuite au niveau de l'autonomie sur les deux montres on est sur des petites autonomies 2 à trois jours allez deux jours plutôt deux jours sur la galaxy watch 3 contre théoriquement trois jours sur la huawei watch 3 on verra dans mon test si les trois jours sont respectés ou non. Après, on a un mode pour garder de la batterie qui désactive la 4G. Je vous en parlerai aussi, bien entendu, durant le test. Du coup, au niveau de l'autonomie, on est à peu près semblable en fonction des utilisations. Et surtout que, on va le voir, les fonctionnalités de la Samsung, pour l'instant, sont au-dessus. Parlons maintenant de la différence au niveau des fonctionnalités. Parlons des différences de la prise en main, les différences de fonctionnalités, le différence... Au quotidien. Tizen OS est un système d'exploitation qui a quand même voilà, du bagage derrière lui. Ça fait plusieurs années qu'il est utilisé, il y a des applications dessus et il est au point, dommage qu'il ait abandonné, mais pour moi il est quand même au dessus de ce qui est sur Harmony OS pour l'instant. Car oui Harmony OS pour l'instant à l'usage c'est à peu près comme light OS, avec une ouverture pour d'autres applications On a quand même le store, on va avoir quelques applications Je vous ferai une vidéo dédiée sur toutes les applications qui sont disponibles Mais on n'a pas encore un gros waouh. Tout d'abord déjà, ce qui me manque cruellement C'est la possibilité de répondre aux SMS Ce n'est pas disponible sur la Huawei Watch 3 Aujourd'hui, c'est simplement les notifications de SMS qu'on va recevoir. Alors que sur la Galaxy Watch 3, même sur un iPhone, même couplé avec un iPhone, il est possible de répondre aux SMS. Et ça, c'est vraiment top. Parce que la Galaxy Watch 3, pour moi, je vous avais fait une vidéo à l'époque, mais maintenant, pour moi, elle est aussi bien à utiliser sur un iPhone que sur un Android. Seul le petit bémol, c'est le CG qui se retrouve, je crois, juste sur les mobiles Samsung. Mais bon, grosso modo... Alors où je fais cette vidéo HarmonyOS OS est derrière Tizen OS pour moi Car il n'y a pas toutes les possibilités qu'on a sur Tizen OS Déjà juste pour parler musique Il va falloir utiliser le service de stream Huawei Pour streamer de la musique On n'a pas la possibilité encore de mettre du Spotify De mettre du Deezer De mettre voilà, des choses un peu plus extravagantes Sur la Galaxy Watch on a bien entendu Spotify Et ça, ça permet de ne pas devoir Si vous êtes utilisateur de Spotify De ne pas devoir switcher sur Huawei Streaming Music Autre point pour l'instant qui me font dire que au niveau des fonctionnalités la Samsung est devant c'est que bien entendu on va avoir des fonctionnalités de santé plus avancées et même l'application mobile pour l'instant Galaxy est au-dessus de ce que nous propose Huawei pour l'instant on sait que ça a été pour moi c'est un des défauts de Huawei c'est que l'application Huawei santé n'a pas vraiment Huawei Health n'a pas vraiment évolué d'année en année elle a ajouté quelques fonctionnalités mais j'espère vraiment que là avec euh, le passage les harmonies il va y avoir un renouveau de l'application. On le verra bien entendu plus précisément pendant le test, surtout que je vais tester cette montre la Huawei Watch 3 avec mon iPhone, avec bien entendu un Android, un téléphone de chez Oppo et aussi avec un téléphone Huawei sous Harmony OS. Et je vais vous faire une petite vidéo aussi comparatif entre la Huawei Watch 3 sous Harmony, sous iOS et sous Android. Mais bon, grosso modo, niveau des fonctionnalités, la Galaxy Watch 3 est pour moi devant parce que son système d'exploitation est plus abouti. Vraiment, vraiment, là, en quelques jours d'utilisation, la Huawei Watch 3, c'est pour moi, aujourd'hui, simplement une Huawei Watch GT 2 qui a la possibilité de télécharger les applications. On n'est pas encore allé plus loin. On retrouve des écrans presque similaires. On trouve une utilisation presque similaire parce qu'il n'y a pas encore, mais c'est ouvert aux développeurs. Donc, ça va sûrement arriver, mais il n'y a pas encore un éventail d'applications intéressantes. Maintenant, laquelle choisir Quelle montre faut-il choisir entre la Huawei Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch 3 Ça, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question et c'est très difficile à y répondre. Pourquoi Parce que déjà, au niveau prix, fonctionnalité, peut-être pas design, mais surtout au niveau prix, fonctionnalité et prise en main, actuellement, je donne le point, enfin, je donne l'avantage à la Samsung Galaxy Watch 3. Mais au niveau à venir maintenant, la Huawei Watch 3 vient de sortir, Harmony OS est nouveau il n'y a pas encore beaucoup d'applications à télécharger dessus, il n'y a pas encore beaucoup de développeurs qui ont travaillé avec mais ça vient de sortir, il y a donc une possibilité d'évolution monstre avec Harmony OS et avec ce que Huawei a peut-être prévu de faire sur cette montre alors que du côté de la Galaxy Watch 3 Tizen OS va s'arrêter, oui dans 3 ans on le sait, il va s'arrêter donc on est sûr pratiquement qu'il n'y aura pas déjà d'évolution sur le système d'exploitation bah là, là maintenant c'est fini quoi. ça va être maintenu pour les bugs les peut-être des petites mises à jour pour corriger des bugs, etc. Mais après, la Galaxy Watch 4 va passer sous Wear OS, sous le nouveau Wear OS travaillé en coopération entre Google et Samsung. Donc, la Galaxy Watch 3 a 3 ans devant elle, on va dire, avant d'être bloquée et de ne plus évoluer, et peut-être de, de devenir obsolète. 3 ans, c'est quand même pas mal pour moi. Une montre connectée, c'est sympa. Si vous voulez avoir les meilleures technologies, de la renouveler à peu près tous les 3 ans. Mais on se retrouve donc dans cette situation, laquelle je peux vous conseiller. La Wear Watch 3, c'est un bon pari à prendre, mais la Galaxy Watch 3, c'est une valeur sûre. Une valeur sûre pendant quelques années encore, alors que la Huawei Watch 3, on le verra plus précisément pendant le test, mais est une monde qui sait se défendre un peu cher pour moi, à mon goût, mais qui sait se défendre et qui a une grande ambition. Donc, je ne sais pas. Je... C'est difficile de vous choisir Si on raisonne à court terme, je prendrai sans hésiter la Galaxy Watch 3. Si c'est pour un an, deux ans, mais déjà personnellement, je vous conseille quand même, avant d'acheter la Galaxy Watch 3, d'attendre un mois, deux mois, trois mois, que la Galaxy Watch 4 4 sort. Ça je vous l'ai dit pendant un live Mais actuellement pour moi Il faut stopper un petit peu les achats impulsifs le Sur les promotions de la Galaxy Watch 3 Parce que quand la 4 sortira Il y aura d'autres promotions Vous inquiétez pas Et surtout Vaut mieux voir ce qui va se passer avec la Watch 4 Comme ça si vous achetez la Watch 3 euh, En sachant que la Watch 4 ne vous convient pas Il n'y aura aucun regret Mais si à la Watch 4 c'est vraiment révolutionnaire Vous direz bon dommage que j'ai acheté la Watch 3 Mais bref Actuellement si c'est pour une utilisation en 2021 Je préférerais la Galaxy Watch 3 Mais si c'est pour une utilisation à plus long terme je partirai sur la Huawei Parce que bah, je pense, j'espère Qu'HarmonyOS va s'étoffer Et va devenir un système d'exploitation Pour smartwatch incontournable Voilà les amis pour mon premier comparatif Entre la Huawei Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch 3 J'espère que vous avez apprécié ce comparatif N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker à vous abonner, n'oubliez pas je vais vous faire gagner Ma Huawei Watch 3 D'ici le test, donc abonnez-vous Dès maintenant, abonnez-vous Et activez la petite cloche de notification pour être au courant Du concours, en attendant la prochaine vidéo vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.